Bonjour, je m'appelle Marina et aujourd'hui je vais vous présenter comment intégrer l'ISCP à Paris ou Follows. Ces épreuves sont 100% en ligne. Vous devrez être équipé d'un ordinateur avec webcam et micro ainsi qu'une bonne connexion internet. Ne soyez pas surpris, il n'y a pas de date fixée pour passer les épreuves d'admission. Une fois votre dossier constitué, vous pourrez les passer quand vous le souhaitez dans un délai de 10 jours. Première étape, direction le site web de l'ISCP à Paris ou de Follows pour créer votre dossier de candidature. À noter, vous pouvez compléter votre dossier en plusieurs fois et revenir dessus à tout moment sans perdre aucune de vos données. Deuxième étape, on vous demandera de remplir vos données personnelles, donc nom, prénom, adresse e-mail, ainsi que de télécharger 5 documents. Ces documents sont votre CV, votre lettre de motivation, votre dernier relevé de notes, une pièce d'identité et une photo d'identité. Si vous n'avez jamais rédigé de CV ou de lettre de motivation, pas de panique, des tutoriels sont là pour vous guider lors de votre candidature. Après avoir validé toutes ces étapes, vous aurez directement accès aux trois épreuves d'admission qui s'effectueront sur des plateformes sécurisées. Première épreuve, le Café 80, un QCM en 80 questions qui dure 45 minutes. Il porte sur la culture générale, l'actualité, le français et l'english. Deuxième épreuve, l'essai. C'est une épreuve écrite qui dure une heure et qui porte sur une photo ou un dessin humoristique. Pour ces deux premières épreuves, vous pourrez vous entraîner sur des annales qui sont disponibles sur le site. Pour la troisième épreuve, le service d'admission vous appellera afin de convenir d'un rendez-vous pour l'entretien de motivation. Cette épreuve dure entre 30 et 40 minutes et se déroule sur WhatsApp en appel vidéo. A la suite des trois épreuves, vous recevrez sous 24 à 48 heures vos résultats d'admission. On vous dit à bientôt et bonne chance pour les épreuves